Bonsoir chers amis, bonsoir chers internautes, donc ce soir encore, je reviens avec une autre vidéo qui s'intitule pourquoi est-ce que vous devez éviter le retard Nous allons tous éviter le retard parce que le retard est une gangrène qui nous empêche d'avoir des opportunités. À cause du retard, bon nombre de personnes ont manqué le but de leur vie, ont manqué une bonne opportunité. On quelque chose dans la vie. On manquait des événements chaleureux. À cause du retard, tu peux rater ta vie et tu peux la détruire. Avant que je continue, je vous prie de vous abonner à ma page. Si vous n'avez pas encore fait cela, abonnez-vous à ma page pour m'encourager à encore faire des vidéos. Je vous prie aussi de liker, de commenter. Commenter pour me donner des idées constructives. On va dire constructives. Des idées constructives me permettre de pas, me perfectionner, pas des commentaires déplacés, des commentaires désobligeants. Voilà. Et enfin, je vous demande de partager ma vidéo pour permettre à certaines personnes aussi d'en bénéficier, à certaines personnes qui ont besoin de ce conseil-là. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler du retard. Pourquoi est-ce que nous devons éviter le retard D'abord, en première position, il faut savoir que le retard n'est pas une bonne chose. Oui, le retard n'est pas une bonne chose, parce que, non seulement, quand tu es en retard, tu rates des opportunités. Quand tu es en retard, tu rates des opportunités. C'est-à-dire que, si on doit faire un don quelque part, dans un événement, ou bien on doit euh, euh, primer quelqu'un, ou on doit, on doit primer un groupe de personnes, et que vous devez avoir quelque chose, à du retard, vous manquez cela. figurons une qu'une personne qui doit recevoir quelque chose de la main d'une autorité et en le fils heure et qui vient en retard. du Après l'heure, quelqu'un disait que après l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est l'heure, effectivement. Donc, si vous êtes habitué à venir en retard, vous allez manquer beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je vois que euh, euh, moi, d'antan, quand je travaillais dans mes débuts, le fait que j'étais beaucoup en retard. Et le fait d'être en retard faisait tout. J'avais des choses qu'on partageait chaque matin à mes autres collègues, à mes collègues. Mais moi, comment mets en retard n'arrivais pas à avoir ces choses-là. Je manquais ces choses-là. Je pas au même niveau d'information avec mes collègues. Je, en tout cas, moi, j'étais toujours en train de demander, parce que j'étais toujours en retard. Et même quand, quand je faisais encore les bons, j'étais toujours en retard. Et cela a beaucoup joué sur un autre, cela a beaucoup joué sur ma vie de tous les jours, cela a beaucoup joué sur mes relations, sur tout ce que je faisais. Donc, pour vous dire que le retard n'est pas une chose souhaitable pour un être humain. Le retard n'est pas une bonne chose. C'est à nous qu'on va avancer. Au contraire. Le retard vous fait reculer. Le retard vous empêche d'évoluer. Quand vous êtes en retard, le deuxième point, quand vous êtes en retard, vous êtes en anxieux. Vous vous demandez qu'est-ce qui vous attend. Vous n'êtes pas à l'aise en vous. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous êtes en retard, quand vous êtes en retard, le retard fait que vous êtes anxieux. Vous vous dites, mais attends, qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas? Et même quand vous venez, je prends le cas d'un travail vous avez à un travail et vous êtes en retard vous avez un examen vous êtes en retard vous êtes en, vous êtes en sûr. vous n'êtes plus vous-même vous seulement vous, vous vous pouvez être malade même à cause du retard à cause du retard vous pouvez, vous pouvez être malade à cause du retard donc le retard n'est pas un remède. le retard est une maladie et ce retard -là, vous vous rend malade parce que le fait d'être en sûr, qu'est-ce qui va arriver ça il va se là, que ça s'est passé, ça s'est passé. Ça peut vous plonger dans un mal qui peut négatif votre vie. Vous voyez que tout ce qu'on cite jusqu'à présent, vous voyez que le retard ne vous apporte rien. Troisième point, le retard peut vous pousser à manquer de l'argent. Car l'avenir appartient à ce que j'ai avez tout. Oui, effectivement, mais on dit qu effectivement, que le coq. Tu réveilles tôt, mais chaque fois, son destin, c'est dans la casserole, oui, c'est vrai. Mais si vous ne réveillez pas vite, là, vous allez vous manquer beaucoup d'argent. Vous allez manquer des opportunités. Parce que la vena à partir à ceux qui se réveillent tôt. Et quand tu réveilles tôt, tu peux avoir des opportunités extraordinaires. Tu fais vraiment tout le monde. Tu fais vraiment tout le monde pour chercher, pour lui, pour un homme. Toi, par exemple, tu connais ton tout monde, tu vas à 6h, 7h. Qui vont travailler à la maison, les gens. Il y a plein de personnes qui sortent de la maison pour apporter le bus. Par exemple, pour le cas d'une femme qui vend des beignets, qui se voit à 5 ou à 6 heures, il y a là, il y a un qui passe en Abidjan, qui soit encore au patron, en Côte d'Ivoire, il y a un qui passe le matin très tôt, vont vers le monde aller acheter ces beignets-là. Et, et elle va avoir de l'avance sur ses autres collègues. Elle va avoir de l'avance sur ceux qui viennent certainement à 8 heures. Bon, il y a certains de collègues qui vendent les mêmes beignets, mais qui viennent à 8 h 9 heures. Donc, vous voyez que vous manquez de l'argent, vous manquez de l'argent, et en quatrième position c'est que quand vous venez en retard, vous manquez de crédibilité auprès d'une entreprise, auprès de vos patrons. Parce que si réellement vous, vous devenez à chaque fois toujours vos patrons, vous manquez de crédibilité. Et quand c'est comme ça, les gens ne vous prennent plus au sérieux, les gens ne vous prennent plus au sérieux. Mais à cette personne, on ne pas accorder de responsabilité. À cette personne, on ne peut pas accorder ce nombre de choses, ce nombre de privilèges. Parce qu'elle ne vient pas à l'heure. Si nous, les patrons, on va pas venir l'attendre, ce n'est pas bien. Donc, vous ne devez pas être en retard. Parce que le retard vous empêche d'avoir des opportunités. Le retard vous empêche d'avoir des privilèges. Et vous allez vous dire, plus certainement, les gens pas votre affaire. Je suis là Vous êtes venu avant votre collègue. Mais c'est votre collègue qu'on chérit. C'est votre collègue qu'on. Eh, Qu'on qu aime plus, mais parce que tout simplement, vous n'avez pas remarqué quelque chose dans votre comportement d'avoir mal à les faire. Il y a quelque chose dans votre, dans votre comportement d'avoir mal à faire, qui n'est pas bon pour les changer. Et cette ce quelque chose sur le retard, le retard que vous appelez à chaque fois. Parce que les pardons ne vous dureront pas, mais ils sont en train de monter. Ils sont en train de Et il y a un point qui est vraiment négatif, c'est que, en ce qui me le retard peut vous faire perdre du travail. Le retard pour vous faire du travail. Parce que vous êtes en retard, chaque fois que vous êtes en retard, vous allez, on va vous chasser de l'entreprise. On va vous chasser du travail. Parce que le retard n'est pas une bonne chose. Donc il faudrait que on essaie tous. Et je me mets dedans, parce que parfois que je suis en retard, mais il faudrait qu'on se mette tous à venir à l'heure, à respecter l'heure. Même si vous ne voyez rien viens à l'heure. Moi, je suis en télétravail là-dessus. Travailler sur ce point-là pour que réellement tu sois totalement à l'heure. Parce que le retard veut eh, prendre un peu de sujet sur moi. Mais peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu sois à l'heure. Dans les cérémonies, dans les événements, dans tout ce que tu dois faire, il faut que tu sois à l'heure. Si tu n'as pas à l'heure dans le travail, si on te remarque à plusieurs reprises, tu peux être viré du résultat que tu accuses donc c'est ce, ce petit conseil que je voulais partager avec vous mes frères et mes amis euh, de youtube de partager ces conseils avec vous pour que réellement vous puissiez revoir votre organogramme vous puissiez revoir votre manière de, de voir votre vision des choses si vous avez travaillé à 7h voire à 7h30 vous devez vous réveiller autour de 5 heures. Par exemple, si vous avez des habits à repasser, si vous réveillez à 6 heures, le temps de vous lever, repasser vos habits, aller prendre laver, de l'eau, vous lavez, ça va vous prendre du temps. Donc, quand vous savez que vous avez couru, vous avez, avez travaillé à 7h30, il faille vous réveiller au moins au bout à 5h30, 6h00, vous allez gâcher le pied jusqu'à 7h00, vous allez vous au travail. Au tard à 7h20, vous allez arriver au travail. Et quand c'est comme ça, vous-même, vous êtes tranquille avec vous-même. Vous êtes tranquille avec vous. -même. Donc, vous devez éviter d'être en retard. Vous devez éviter d'être en retard. Parce que le retard, c'est une chose qui peut vous empêcher d'avancer. Je prends le cas d'un chef d'entreprise qui va dans son entreprise en retard. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même si vous êtes chef d'entreprise, il faudrait que vous soyez à l'heure. Il faut donner des exemples. Il faut donner des exemples. Il faudrait que vous, vous exemple à Et quand vous n'êtes pas là, les gens savent qu'il y a un souci. Il y a un problème. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas là. Parce qu'on ne vous connaît pas comme cela. On sait que vous êtes toujours à l'heure. Donc vous devez vous organiser à l'heure. Okay, donc, euh, c'est encore excellence, l'excellence tien de tiende Je suis toujours là à votre disposition. Voilà, donc faites-moi confiance. Je vais encore vous donner, vous donner encore des astuces pour pouvoir, pour pouvoir améliorer la vie de tous les jours, pour pouvoir s'en faire, pour pouvoir s'aider. Donc, merci beaucoup. Surtout, comme je le dis, d'entrée, il faudrait de vous abonner, il faudrait liker, commenter. Mais j'ai dit, commenter avec des commentaires constructifs. Enfin, il permet de m'améliorer un peu plus. Et aussi, il faudrait partager ma vidéo pour permettre à toute personne de pouvoir voir mes voeux. merci beaucoup bonne soirée bye ouais. big